Oh yeah. Amen, Amen, Amen, Amen, toi. Amen, Amen, y oui, ça ça Je m'attends, je suis venu, à Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous approchons devant toi, de Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Seigneur, nous nous remercions infiniment. Et nous demandons, nous de bénir à nos Seigneur. Et nous sommes capables de mettre un printemps sur nous, Et ne pas quitter à rien, Seigneur, dans ce qu'on fait là. ne pas quitter de rien, Seigneur. Amen. Nous le foyer, ça, de gloire. Nous demandons, Seigneur Dieu, nous sommes capables de bénir à nos Seigneur. Et on va bénir ces deux bien-aimés dans le nom précieux de Jésus, qu'il en soit ainsi. Espina mon amour. Ce soir. Devant Dieu. Moi promets tout. Fidélité. Moi promets tout. Moi promets tout. Pour me respecter engagement ça. Crispina, mon amour, moi promets tout, devant mon Dieu, pour moi le travail, pour me faire est content, pour me toujours faire content. Assoya, moi offrir à nous, eu, comme symbole, l'amour qui n'a qu'à moi, pour Crispina, moi promets tout, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour me respecter, pour me respecter dans et pour me respecter l'engagement, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le monde font un cadeau qui soit Merci mon prince charmant de Waouh! Wow, mon print charmant de où? Wow. C'est ton print charmant. Oui. Gloire bon, à Dieu. où mon prince charmant, devant bon Dieu, Aswaya, moi faire promesse, pour me toujours aimer, dans les bons comme dans les mauvais jours, pour l'amour qui n'a qu'empoir pour la première dimension. Voilà. Doro, mon prince charmant. Oui. Oui. Moi, je promets tout. Pour me respecter l'engagement. Oui. Moi, je promets tout. Pour me garder fidélité. Oui. Me garder fidélité. Oui. Moi, je oui. oui. promets tout. Je promets tout pour moi toujours faire sourire, pour me faire cœur content. Donc, mon prince charmant. Moi connais où a souffri longtemps. On ou a là longtemps. Je promets tout. Toutes tout sortes tout. de manquer, toutes sortes de besoin, vous pouvez ajouter tout. Dourou, je vous offre à nous comme symbole de l'amour qui na qu'un pour. Et je vous dis devant toute assemblée que je remercie. Et m'a toujours aimé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Wow. pas ce qui sont va Thank you, my pretty. Wow. Wow, wow, wow. Waouh Waouh Nous pas senti complicité dans mi temps C'est ça l'amour Gloire à Dieu À présent nous revenons face phase qui est importante C'est la consécration Je demande à l'assistance De bien vouloir prendre la position verticale Pendant les pasteurs Les leaders qui sont ici présents N'ont pas approché Votre attention Pendant Pasteur Gensi Joseph Pour aller faire la prière De consécration Au nom de Jésus Nous inviter toute assemblée Pour être capable de disposer Pour nous lever Voix nous pour nous prier le Seigneur Côté où il y a dans le parents Amis et invités qui appréciez sa qu fête là Et qui respectaient sa qu fête là Nous invitons pour réclamer toutes sortes de grâces Et de bénédictions pour les ça qui veulent faire un parcours court, qui n'est pas facile Mais par la grâce de Dieu Il y a bien fait et arrivé Depuis que a abandonné la vie Réellement dans le Seigneur on Nous le faisons pour nous prier pour Dieu en ce sens Seigneur, Dieu tout-puissant, ou même qui d'éternité en éternité demeurait le seul vrai Dieu. Ou même Seigneur, qui n'a pas gagné rival. Après-midi, dans ces circonstances, nous rendons gloire et action de grâce pour ça et pour tout toute sa fait Merci particulièrement pour couple ça. Frère Genel et la soeur Christina, vous te sauvé de la veine manière de vivre, Vous ramener la caillou Et Seigneur, depuis lors, on a fait route avec vous. Et Seigneur, si tu as gagné espace puis es pour témoigner pour après-midi, tu as besoin paquet de bonnes bagages Un paquet de bonnes bienfaits. Seigneur, tu as cité citer. Mais sont fait dans la vie, oh, depuis l'homme de était vous. Oh. Nous vous remercions pour ça. Merci pour le temps des fiançailles. Vous permettez, Seigneur, de vécu dans la sainteté. Et vous révéla Seigneur Dieu, au mariage. Nous bénissons pour ça. À présent, nous présentons au Baou, Seigneur. Et sur l'ordonnance de notre Père spirituel. Apôtre Amel Lafleur et tout son leadership nous yo comme couple marié devant nous. Nous suppliez pour recevoir pour nous, s'il vous plaît. Nous suppliez pour inscrire au registre des mariés qui ont gagné la caillou. Et nous suppliez pour répandre toutes sortes de grâces et de bénédictions qui lient à la vie conjugale. Nous m'avons autant prié pour bénir notre aïe. Nous donné, s'il vous plaît pour bénir yeux, de sorte que tout projet, va -il que vous va va connaître succès Parce qu'on dit nos paroles je connais les projets que j'ai formés sur vous Dit l'éternel, projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance Mais Seigneur, nous m'adons t'en prie, on va sceller un engagement ça qui vous peur, on va avez ma grâce nécessaire, puis vous êtes capable, Seigneur, de vous promettre, Une à l'autre, puis vous marchez dans la fidélité, Seigneur, en temps ou hors de temps. Béni vous et nous Seigneur Dieu, pour tout vieux projet, mon invisible des ténèbres, pour le faire contre vous, capable sans effet dans la vie. Mais béni vous et aplanissez-vous, de sorte que vous êtes capable, Seigneur Dieu, de Père d'amour à destination Venis, regardez et réponds Une fois de plus Toutes sortes de grâce et de bénédiction Nous t'apprions ainsi Au nom de Jésus Qui vit qui règne au siècle des siècles Amen Gloire à Dieu Dans le nom pressé de Jésus-Christ Et sur recommandation Apote nous amène la fleur Au nom du sang versé de Jésus-Christ En concertation avec tous les ministres qui sont ici présents Au nom du sang versé de Jésus Alléluia Amen Gloire à Jésus Amen je vous déclare Au nom du sang versé de Jésus Au nom du sang versé de Jésus-Christ à la croix L'agneau immolé Le lion de la tribu de Juda. Alléluia Alléluia Que des fâché! fâchés Le nom précieux de Jésus. Je vous déclare Marie fa Yes, yes. On applaudit Jésus. On continue à Jésus pour ça. C'est de l'éternel que cela est venu. Amen. Levez mon balancement. mon mon Dieu, non. Gardez-vous, mon Dieu. Yes. Amen. Amen. Amen. Oh.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 monsieur dit bienvenue bienvenue dans la famille des mariés c'est façon pas je n'ai pas mes idoles voici ta femme c'est crispina martine crispin voici ton mari So, ah. Ah. vous avez droit à vous avez droit à un baiser conjugal, Ok, Monsieur Genel, madame, à se poser signature, ensuite, deux membres de chaque Deux ou trois membres Trois membres de chaque famille. D'abord, après couple-là, c'est témoin. puis, trois membres de chaque famille. Trois membres de bon côté, M. Genel. Trois membres de bon côté, Madame Genel En attendant, nous avons un chant spécial avec Ricardi joseph Et puis, euh, dans quelques instants, vous allez assister à, à une prestation spéciale du couple. Do -Do Ricardi joseph dans son morceau spécial. Bon Dieu béni, non? Bon Dieu béni, non? Bon Dieu béni, non? Bon Dieu béni, non? On joue tant qu'aujourd'hui à ces témoins. dis à Maestro Genel. Il faut que je dis non. Je ne pour me chanter. Je de faire un barrage très spécial. Maestro Genel, je reconnais depuis en 2011.